Donc, euh, bah, nous revoilà et merci d'être euh, présent dans cette vidéo. Si tu veux en savoir plus pour créer des nouvelles pages et te montrer l'utilité d'avoir un framework dans ce genre-là, euh, bah, c'est tout de suite. Je vais te montrer que c'est assez rapide. Donc, on est toujours dans l'exemple de notre projet euh, avec une page à propos et contacts. Euh, donc, la page contact qui pointe toujours vers contact d'ailleurs donc on va changer ça dans la configuration donc la page contact n'existe pas donc on va la créer en faisant un dossier avec un fichier dedans j'ai déjà des pages qui existent donc je vais pas me priver je vais copier le contenu et là je vais appeler ma vue contact.php. elle n'existe pas donc je vais la créer, voilà, je vais voir euh, ce que par exemple une autre page qui correspond en termes de layout, euh, donc celle-là elle est pas mal, donc je vais aller copier le contenu, hop. J'ai besoin de la date, non. Je vais avoir besoin du header, oui. Le menu, oui. Et on va un petit peu changer ça. Alors on va voir un truc sympa sur une Alors, qu'est-ce qu'on pourrait prendre Pourquoi pas Pourquoi pas Ça va nous faire des prendre ça, à la limite, oh ben ça, tiens c'est parfait, un petit peu de l'orème. Voilà, Voilà. tu viens de créer ta page en 5 minutes montrant, et la page est beaucoup plus simple à lire. Euh, T'es pas euh, bourré euh, de code inutile, tu sais que le code effectif de cette page, qui est en l'occurrence contact, eh bien, tu le vois ici. Et tu vas pas être euh, perturbé, voire dérangé par tout un tas d'autres euh, codes qui n'ont rien à voir avec le contenu euh, effectif euh, de ta page. Donc c'est vraiment ça l'intérêt d'avoir ce framework. Euh, pour finir, moi j'aimerais plus, pas vous sensibiliser, mais vous, vous ouvrir l'esprit. Euh, ce travail qu'on fait là, euh, souvent euh, il est pas très efficace dans des situations plus complexes. Euh, notamment, bah, on voit les limites où il faut à chaque fois, si on pousse le projet, changer cette variable dans plusieurs fichiers. Donc euh, ça peut être très rapidement euh, lourd. Bon, vous me direz c'est pas grand chose, mais c'est quand même euh, du temps qu'on peut perdre si on l'oublie, etc., euh, si on passe le projet à quelqu'un d'autre. Donc il y a des frameworks qui existent et qui nous simplifient bien plus la vie avec des systèmes de templating encore plus puissants que le système de base sur PHP. Je pense notamment à euh, Laravel qui est un excellent framework que j'utilise euh, Très, très souvent euh, dans mes projets, euh, que ce soit professionnel ou personnel, donc euh, moi je vous conseille vivement si vous avez l'occasion de télécharger la Laravel et de l'utiliser pour euh, absolument tous vos projets PHP, euh, L'écran, c'est quelque chose à part donc euh, on n'en parle pas, mais pour toutes vos applications web ou vos sites, je vous conseille vivement d'utiliser la euh, Laravel qui est euh, le framework numéro 1, et euh, je suis... Pratiquement sûr que tous ceux qui ont essayé d'autres frameworks qui sont passés à la ravel Peuvent plus s'en passer donc c'est vraiment un conseil que je vous donne Après je peux comprendre qu'il y a d'autres raisons euh, qui vous poussent à faire un framework maison Donc moi j'espère que cette vidéo elle vous a aidé Si c'est le cas bah, mettez un pouce bleu sur les vidéos qui vous ont plu. Partagez-la si vous avez des amis qui cherchent aussi des conseils ou des astuces pour commencer sur PHP. Et moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. à bientôt. Ciao.